Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler d'un sujet qui commence à m'énerver un petit peu et euh, en fait j'ai pas envie de dire que c'est une vidéo mise au point parce que c'est pas le but de la vidéo, c'est surtout de répondre à toutes les questions qu'on me pose bah, par rapport à mon œil. vous l'avez vu dans le titre. Mais essayez aussi d'ouvrir les yeux à certaines personnes qui osent poster certains commentaires même si euh, peut-être ma vidéo n'aura pas beaucoup d'impact, mais même si ne serait-ce une personne à réaliser un petit peu euh l'impact de, de son commentaire bah c'est déjà ça et donc aujourd'hui je voulais répondre un petit peu à plein de questions qu'on me pose par rapport à mon œil. donc je reçois euh, quotidiennement énormément de commentaires par rapport à ça mais vraiment quotidiennement euh, depuis le début de ma chaîne j'en ai reçu des centaines et des centaines facilement hein, même plus que des centaines on pourrait même parler euh, en milliers maintenant parce que franchement euh, c'est quotidien j'en reçois tous les jours par rapport à ça et ça devient un petit peu lourd il faut savoir qu'on est très tôt le matin actuellement lorsque je filme. C'est peut-être pour ça que ça veut. Va... Je vais essayer de pas trop. Voilà, je vais essayer de d'être calme. Parce que le but c'est pas de m'énerver dans cette vidéo. Même si ça m'énerve <rire> Alors, ça m'étonnerait. Mais si vous ne l'avez pas remarqué, j'ai un œil euh, qui a un souci. Donc euh, voilà, si vous ne l'aviez jamais remarqué, voilà la chose. Et par rapport à ça, je reçois des centaines de commentaires. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a des personnes très bienveillantes et d'autres beaucoup moins bienveillantes. La... J'ai pas envie de dire la majorité, j'ai envie de dire 50% des personnes qui me postent des commentaires par rapport à ça c'est très gentil. C'est des commentaires, c'est de la curiosité, c'est des commentaires qui sont là pour me dire qu'est-ce que t'as à l'œil euh, je sais pas ce que t'as à l'œil est-ce que tu as un strabisme, est-ce que est-ce que c'est moi ou est-ce que tu as un œil qui est louche. Euh, des personnes qui me parlent à moi, qui s'adressent à moi et qui me posent la question de manière très gentille. Et la plupart du temps ces commentaires là j'y réponds, euh, pas tout le temps parce que c'est vrai que il bah, y a des commentaires qui passent à la trappe par rapport à ça, mais euh, la plupart du temps j'y réponds et très gentiment puisque le, le, la question est posée de manière très gentille. Hello, j'ai l'impression que tu t'as un tic, tu louches de ton oeil droit gauche à l'écran, mais sinon tu es magnifique. Donc là par exemple, c'est super gentil, c'est quelqu'un qui a remarqué, et qui se pose la question, c'est de la curiosité, mais c'est pas méchant du tout. Euh, Olympe qui me demande tu louches, non sinon t'es mieux sans maquillage, donc voilà, vous voyez la plupart du temps quand même c'est vachement gentil. J'ai envie de dire 50% du temps, puisque malheureusement les autres 50% ce n'est absolument pas gentil. Quelque chose de très énervant c'est quand vous parlez de moi à la troisième personne. Bon encore une fois dans cette vidéo je vais beaucoup dire vous, je vais faire des généralités mais euh, je sais très bien que c'est pas le cas de la plupart des gens et que et que parfois c'était pas mal intentionné, je veux juste vous expliquer pourquoi ça peut être énervant dans certains cas. Donc on a parfois les gens qui parlent de moi à la troisième personne, qui ne s'adressent pas directement à moi comme si j'allais pas lire les commentaires sauf qu'il faut savoir que je pense que beaucoup d'youtubeurs sont dans ce cas, et moi en tout cas c'est mon cas, je lis absolument tous les commentaires que je reçois sur ma chaîne, absolument tous. Je ne prends pas forcément le temps de répondre à tout le monde parce que j'en reçois euh, bah, par jour, j'en reçois minimum une centaine et j'ai pas forcément le temps et du coup, lorsque je prends le temps de répondre à des commentaires, bah, des fois j'en ai euh, mille à répondre et je peux pas répondre à tout le monde, mais euh, voilà, je lis, lis tous par contre. Et quand on s'adresse à moi, à la troisième personne, surtout pour me dire ce genre de choses, c'est assez énervant. C'est moi où elle louche quand elle applique un produit je rêve ou des fois elle louche Est-ce que je suis le seul à voir qu'elle louche de bonhomme mort de rire Bon, ça encore, c'est pas trop méchant. Mais la dernière catégorie, c'est les personnes qui clairement euh, sont là pour se moquer de ce problème là. Et encore une fois, tu vois, il y a des, des sous-catégories parce que tu as des personnes... Elles se moquent pas forcément mais leur commentaire est méchant au final. Par exemple j'ai un commentaire j'adore tes vidéos donc ça part très bien et après mais ton strabisme me gêne désolé de bloquer sur ça. Alors de 1 sous toutes mes barres d'infos c'est écrit non je n'ai pas de strabisme parce que non je n'ai pas de strabisme. On a un commentaire là ppp je ne sais même pas ce que ça veut dire la meuf elle louche miskine 7 minutes mdr la meuf putain tu m'as fait grave rigoler. Donc tu vois c'est un commentaire il est semi gentil c'est mi parce que du coup je l'ai fait rire, donc elle aime bien mon humour, mon humour approximatif n'est-ce pas Mais la meuf elle louche miskin MDR. Donc, tu vois c'est un peu en mode moquerie quand même. Et là j'ai pas tous les commentaires sous les yeux, mais j'ai déjà reçu des commentaires du genre « Oh mon Dieu il faut que tu ailles d'urgence chez un médecin, je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu as un strabisme, va te faire opérer d'urgence. » ou on a, oui la perle, la fameuse perle dont je vous parlais tout à l'heure. Là on sent que c'est quelqu'un qui de base ne m'aime pas. Et juste pour m'emmerder, m'attaque sur ça, me dit, elle a effectivement un strabisme, par moment elle louche, perso je la trouve insupportable, plus débile, tu meurs, mets des lunettes. Donc la personne, vu qu'elle n'aime pas mes vidéos, t'as le droit, hein. du coup tu m'attaques sur mon physique. C'est un peu mesquin et petit et lâche, ça non <rire> J'avais pas vu ce commentaire, il est trop drôle. A chaque fois que je lis la description de tes vidéos, je me tape une barre, non je n'ai pas de strabisme, en mode vous commencez à me saouler avec ça. Pour le coup, moi j'en ai un, strabisme, que je corrige avec des lentilles et je peux confirmer que tu n'en as pas. Oui je n'ai pas de strabisme les gars. Donc en fait c'est très énervant parce que beaucoup de personnes sont là pour me faire remarquer que j'ai un strabisme d'ailleurs je n'ai pas euh, les gars je tiens juste à préciser que j'ai 20 ans donc je pense, même bientôt 21, euh, donc je pense que depuis ma naissance j'ai remarqué que j'avais un problème à un oeil, je pense que mes parents l'ont remarqué aussi et vu que mes parents sont des personnes bienveillantes elles m'ont déjà emmené chez le médecin pour ça depuis mon bien plus jeune âge, hein, depuis j'ai 2-3 ans, hein. donc en effet j'ai un problème à un oeil, je crois que je l'ai remarqué, il faut savoir aussi que c'est moi qui monte et qui filme mes vidéos, donc je le vois en fait les moments où je louche. Et il y a aussi les gens qui osent me dire tes yeux me stressent, ah là là je bloque là dessus, c'est dommage que tu louches, tu serais belle sinon, ah donc parce que j'ai un problème à un oeil je suis moche, merci ça fait plaisir, tu vois tout ce genre de choses en fait, ce genre de commentaires qui qui mettent la rage en fait, parce que clairement c'est des gens qui s'attaquent sur ton physique. Alors des fois c'est intentionnel, des fois c'est des gens qui ne m'aiment pas de base, qui n'aiment pas mes vidéos, et qui donc vont se dire je vais l'attaquer là-dessus. Et des fois c'est pas du tout intentionnel. Je sais que c'est pas méchant à la base, mais juste réfléchissez avant d'écrire un commentaire, parce que quand vous vous parlez de mon physique, euh, quand vous vous attaquez à ça, des fois la phrase est super mal tournée et du coup... Euh, je peux super mal le prendre et vraiment même si dans la phrase on va me dire j'adore tes vidéos je te trouve très belle mais c'est dommage t'as un strabisme, en quoi c'est dommage en fait ça fait partie de moi donc euh, pourquoi tu me dis ça en fait Vous voyez des fois les, les, les phrases sont tellement mal tournées, là j'ai un pourquoi ton oeil se barre et 21 personnes qui ont mis un petit pouce en l'air mon oeil se barre, enfin c'est méchant, Ouais voilà, par exemple j'ai une question bon c'est pas méchant à la base mais as-tu un strabisme ça me stresse, ça te stresse, moi je vis avec comme Comment tu veux que je le prenne ton commentaire Je me dis merde tous les gens qui me regardent dans la rue du coup ça les stresse que j'ai un problème à un oeil. Et on a les gens qui bien sûr comme je vous disais tout à l'heure se prennent pour des médecins et me disent Ah mais euh, t'as un problème à un oeil, euh, va mettre des lunettes, euh, eh, bah, tu portes pas des lunettes d'habitude, va mettre des lunettes franchement c'est dégueulasse ton oeil, enfin bref j'ai de tout, j'ai vraiment de tout. Encore une fois je précise que je sais très bien que certains ce n'est absolument pas méchant, que le fond n'est pas méchant mais que c'est mal tourné. Je précise que des fois je sais très bien aussi que c'est de la simple curiosité. Je sais, mais je sais aussi que beaucoup en profitent pour s'attaquer à ça et en fait moi je vis avec ça et comment vous voulez que je le prenne quand je vois des centaines de commentaires par rapport à ça alors que ça n'a rien à voir avec les vidéos. Je peux comprendre qu'on soit curieux mais des fois c'est un peu lourd et euh, là je me suis vraiment sentie obligée de faire cette vidéo parce que j'en ai ras le -cul, en fait et que maintenant ce genre de commentaires j'en ai vraiment ras le cul Puisque moi c'est un problème en gros qui ne m'a jamais complexé. On m'a toujours fait des remarques quand j'étais au primaire, au collège, au lycée, on m'a toujours fait des remarques par rapport à ça. Et c'est pourtant quelque chose qui ne m'a jamais complexé Parce que moi je le voyais mais je m'en fichais. Je trouvais que ça faisait partie de moi et puis c'est tout. Mais maintenant j'en complexe. Maintenant quand mes potes me charrient par rapport à ça, parce que oui ils me charrient par rapport à ça, avant j'en rigolais, maintenant je le prends super mal et je leur dis juste ferme ta gueule parce que clairement je le prends super mal à cause des centaines de commentaires que j'ai reçus. Je veux pas paraître agressif parce que je sais encore une fois que c'est pas méchant pour certains mais ça devient lourd, ça devient lourd. Et parfois c'est vraiment très méchant et du coup je préférais vous expliquer ce que j'ai à cet oeil puisque certains sont persuadés que j'ai un strabisme et donc je vais vous lire la définition d'un strabisme et je vais vous expliquer ce que j'ai. J'ai plus le nom exact de mon syndrome mais je vais vous expliquer. Le strabisme est un défaut de parallélisme des axes visuels, c'est un syndrome neurosensoriel complexe. Le strabisme perturbe la correspondance sensorielle et motrice des deux yeux. En gros, c'est quand tu ne contrôles pas l'axe la vie... enfin, visuel de tes yeux et qu'en gros tu as un œil qui... ou les deux yeux qui des fois ne regardent pas dans la même direction mais tu ne le contrôles pas. Moi ce que j'ai, puisque certains sont si curieux, c'est que en fait j'ai mon œil là, il ne peut pas tourner à gauche. Donc en fait, quand cet oeil-là regarde à gauche, et eh bien celui-ci ne tourne pas. Pourquoi Puisque tout simplement, je suis née à la naissance avec un muscle oculaire en moi. C'est tout. Il me manque juste un muscle et un œil. Donc moi, je contrôle parfaitement mes yeux en fait. Il faut savoir que quand je fais ça, c'est volontaire. C'est complètement volontaire. Quand je louche dans mes vidéos, c'est volontaire. Avant, c'est quelque chose que je coupais au montage, parce que je ne voulais pas qu'on voit que des fois, sans faire exprès, je regarde à gauche sans tourner la tête. Mais maintenant j'en ai rien à branler, du coup je laisse ça au montage, tant pis pour les commentaires. Ça fait partie de moi en fait, dans la vraie vie je coupe pas les moments où je louche. Donc non c'était pas un strabisme dans le sens où moi il me manque un muscle, c'est pas un problème neurosensoriel, c'est pas un problème du fait que je ne contrôle pas la direction euh, de mes yeux, c'est moi qui fais exprès quand je fais ça en fait. C'est juste que des fois j'ai juste pas envie de me casser la tête, à tourner la tête et euh, sans me faire exprès je regarde à gauche euh, comme ça. Dans mes vidéos je suis de plus en plus naturelle, je suis de plus en plus moi-même et dans la vraie vie je fais pas forcément attention à mes yeux et j'ai pas envie de faire attention dans mes vidéos parce que j'ai envie de parler avec vous comme je parle à des potes en fait c'est tout <rire> c'est tout donc oui il me manque un muscle à un oeil, c'est comme si j'étais née avec un bras en moins il me manque quelque chose à la naissance mais c'est pas grave donc non je n'ai pas de problème de vision ça sert à rien que je mette des lunettes quand j'étais petite les médecins ils ont voulu me faire essayer plein de trucs j'ai eu euh, des patchs vous savez j'ai eu des lunettes avec un patch sur l'œil pour faire travailler mes muscles euh, pour voir si c'était un muscle en fait qui ne qui ne travaillait pas assez mais non c'est juste qu'il m'en manque un j'en ai un qui ne fonctionne pas ou qui n'est même plus là je sais pas, mais euh, c'est comme ça et on peut rien y faire, les lunettes ça sert à rien, euh, j'ai pas de problème de vision, j'ai 10 sur 10 aux deux yeux, je crois même que j'ai 11 sur 10 dans un oeil, euh, ça sert à rien que je mette des lunettes, pour tous ceux qui sont là, d'aller mettre des lunettes la seule solution, ça serait de la chirurgie. On me l'a proposé quand j'étais petite, sauf que c'est considéré comme de la chirurgie esthétique tout simplement parce que moi, mon, mon muscle en moins ne me gêne absolument pas dans mes vies quotidiennes. Donc j'ai pas envie de payer des milliers d'euros pour un souci qui, moi, ne me pose pas problème en fait. Euh, je m'en fiche de mon oeil. Beaucoup me l'ont dit en commentaire et merci à toutes ces personnes. Beaucoup m'ont dit mais ton oeil, ça fait ton charme en fait, ça fait partie de toi. Et euh, franchement, merci à tous ces commentaires parce que ça m'a rassurée, entre guillemets. Et euh, ouais, je suis complètement d'accord, ça fait partie de moi, ça fait... Partie de mes défauts, euh, mais moi je trouve, pas que ce... je trouve même pas que ce soit un défaut, moi je m'en fiche de mon oeil, euh, voilà. Donc pour tous les curieux, non, je n'ai pas de strabisme j'ai juste un muscle en moi, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros il me manque un muscle quoi à la naissance, dans cet oeil là. Donc c'est pas celui-ci qui a un problème, donc quand je fais ça, c'est pas celui-ci qui a un problème, c'est juste que celui-ci ne tourne pas. Dans la direction à gauche, il tourne en haut, il tourne en bas, euh, à droite je crois... je crois que non. Mais voilà, donc voilà, je peux vous voir là et là, si c'est pas la classe tu vois. Moi je vois dans deux directions en même temps. Je suis un X-men en fait les gars. <rire> Pendant cette vidéo du coup je me suis énervée un petit peu plus que prévu. Mais c'est juste que vous pouvez comprendre. Ça fait 3 ans que je suis sur Youtube. Ça fait 3 ans que je reçois de plus en plus de commentaires par rapport à ça. Et vu qu'aujourd'hui on... j'ai la chance d'avoir une communauté de 163 000 personnes. Et bah malheureusement dans le lot il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que c'est énervant. Qui ne comprennent pas que c'est blessant. Et que ça m'énerve tout simplement. Voilà j'espère que j'aurai... Euh bah répondu à toutes vos questions par rapport à ça, donc pas besoin de lunettes, pas besoin d'aller voir le médecin d'urgence et euh, j'espère que j'aurai moins de commentaires par rapport à ça et maintenant quand j'aurai un, comment, un commentaire par rapport à ça et eh bien je mettrai le lien de cette vidéo. Il faut savoir qu'à la base j'avais mis les termes euh, de commentaires loucher, bigler, parce que souvent on me dit ouais tu bigles, donc ça c'est vachement gentil. Hein. Euh, Loucher, bigler, strabisme, œil, tout ça, j'avais mis ça dans les termes grossiers. Malheureusement, je les vois toujours les commentaires, c'est juste que je dois les approuver, euh, les approuver pardon, avant de les mettre euh, en public. Et euh, bah, je les supprime en fait maintenant, puisque ça m'énerve. Voilà, j'espère que bah, vous aurez pas mal pris cette vidéo, c'était pas le but, c'est juste que moi je commence à mal prendre certains des commentaires. Chut, voilà, je suis désolée si vous l'avez mal pris, mais, euh, mais bon, c'est comme ça, hein, moi ça me gonfle.